Bande de confinés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de cul. On en profite pendant que je ne suis pas monétisable et que de toute façon vous n'avez rien d'autre à faire. Quelles sont les séries qui ont révolutionné la vision du sexe à la télévision Pourquoi les acteurs et actrices se rebellent devant certaines pratiques Comment cela se déroule pendant un tournage Nous allons répondre à toutes ces questions. Comme vous le savez sûrement si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, on va ici surtout s'intéresser aux séries américaines qui inondent nos écrans. Historiquement, les américains sont assez prudes sur ce qui est montrable à la télévision, et encore plus sur les chaînes du broadcast. En 2020, on n'a toujours pas le droit de dire « fuck » mais on peut montrer des gens se faire arracher les membres sans problème. Oh, fuck, shit, bitch, damn, cocksucker. Légalement, la Federal Communications Commission la FCC, interdit la nudité sur les chaînes du broadcast. Les séries animées font exception à la règle et peuvent se permettre plus de choses. Mais les chaînes du câble ne sont pas régies par la FCC et peuvent donc bien montrer plus ou moins ce qu'elles veulent. Si I Love Lucy était la première série à mettre en scène un couple qui ne se détestait pas, ma sorcière bien-aimée a passé un nouveau cap. Les scènes les plus emblématiques de la série se déroulent dans la chambre à coucher. La comédie était une des premières séries à avoir l'autorisation de montrer un couple marié partageant un lit. Bien évidemment, tout ce que le couple faisait dans le lit était de parler, mais la série a tout de même joué sur le côté sexy de la situation. Reste sur ABC qui, décidément à cette époque, savait briser les règles. NYPD Blue a fait le lien entre deux époques, celle où les américains ne pouvaient pas voir une seule scène de nudité, à celle où chaque épisode est rempli de sexy. La série a été vivement critiquée par les associations prudes américaines pour son utilisation de la nudité, mais NYPD Blue a ouvert la voie à plein d'autres séries. Buffy, créée par Joss Whedon, a influencé le monde sériel de bien des manières. Non seulement c'est une des premières séries à donner le rôle principal à une femme d'action, mais elle a aussi fait découvrir au monde un univers de science-fiction et de fantasy. En plus de tout ça, Buffy a été la première série à mettre en scène la première scène de sexe lesbien à la télévision entre Willow et Tara. Et sex and the city en particulier ont énormément contribué à la manière de parler de sexe à la télévision et c'est difficile de parler d'une scène en particulier tant elles sont nombreuses et importantes entre la relation lesbienne de samantha les relations compliquées de miranda et ses questions à savoir si le sexe oral est compatible avec un régime white watchers charlotte et son addiction à son sex toy favori tant de thèmes inédits sur le petit écran ont été traités par sex and the city et ont contribué à l'émancipation des femmes et leur propre acceptation non vous n'êtes pas bizarre ces femmes le font aussi si, la série a aussi contribué à faire la réputation d'HBO. Queer as Folk a beaucoup œuvré à la représentation des LGBT à la télévision. Peut-être que le moment le plus notable de la série se trouve dans son pilote, où Brian et Justin sont le premier couple homosexuel masculin à s'embrasser dans une série. On reste sur Showtime avec The Hellworld. Si vous ne connaissez pas la série, elle suit un groupe d'amis lesbiennes. La série a beaucoup changé la représentation des relations lesbiennes à la télévision. On est alors passé de scènes de sexe scandaleuses à des scènes d'amour romantique remplies d'émotions. Et évidemment, je ne peux pas faire une vidéo sur le cul à la télévision sans parler de Game of Thrones, et on y reviendra d'ailleurs plus tard. Là où la série a révolutionné le concept, ce n'est pas tant dans le nombre impressionnant de nudités et de sexe apparaissant à l'écran, mais plutôt le fait qu'elle soit la première à mettre en scène des relations problématiques et qui nous mettent dans une position très inconfortable. Entre viol et inceste, la série ne se ménage pas en termes de situations très dérangeantes. Dès son premier épisode, la série de Lena Dunham se voulait de montrer à quoi le sexe ressemble dans la vraie vie. Beaucoup moins sexy, beaucoup plus réaliste et moins romancé. Entre sexe brut, bouffage de cul et question de consentement, la série a su mettre en scène de manière très crue le côté beaucoup moins glamour à travers ses six saisons sur HBO. King a eu son lot de sexe entre hommes, néanmoins ce sera la première à vraiment mettre en scène une relation amoureuse entre gays et pas seulement une relation sexuelle. D'abord pour finir le streaming avec Transparent sur Amazon. La série a été pionnière pour montrer des personnages trans et queer, en particulier Maura, incarnée par Jeffrey Tambor, un personnage touchant et rempli de compassion. En plus de mettre en scène des scènes de sexe remplies de romantisme, elle a aussi été la première à diffuser une scène de sexe entre personnes soixantenaires de manière émouvante et intelligente. Ok, les scènes de sexe, ça peut être plaisant à regarder pour le téléspectateur, sauf si vous êtes dans un train bondé et que votre voisin regarde par-dessus votre épaule, ça peut être dérangeant. Ok, mais pour les acteurs et actrices, tourner une scène de sexe peut être une expérience très traumatisante. Si certains diront « oui, mais ça fait partie de leur travail », alors imaginez-vous qu'on vous demande de vous mettre totalement nu devant une cinquantaine de personnes et qu'on vous demande de mimer l'axe sexuel. Déjà, ça devrait vous paraître assez gênant. Si maintenant cette scène va être diffusée sur les écrans du monde entier et que votre famille est une grande fan de la série dans laquelle vous jouez, oui, les repas de famille vont être compliqués. Maintenant, ajouter un metteur en scène peu empathique, des scènes trash aussi bien dans le propos que dans la forme, ça peut rendre un tournage très inconfortable, et c'est peu le dire. Plusieurs actrices ont témoigné de leurs difficultés, notamment Emilia Clarke qui s'exprimait dans le podcast de Dax Shepard. Obviously, I took the job, and then they sent me the pilot. They sent me this, the scripts, and I was reading them, and I was. it was like, oh, there's the catch. Mm. There's ah. the... Yeah. Oh, okay, all right then. But I come fresh from drama school and was like, approach this as a job. If it's in this script, then it's clearly needed. Then this is what this is, mm. and I'm going to make sense of it, and this is my job, and that's what I'm going to do, and everything's going to be cool. So I kind of came to terms with that beforehand. And then going in and doing it, and i was in such a like oh my god other world of like i'm floating through this first season i have no idea what i'm doing i have no idea what what any of this is i've never been on a film set like this before yeah i've been on a film set twice before then yeah. and now i'm on a film set completely naked with yeah. all of these people and i don't know what I'm meant to do and i don't know what's expected of me and i don't know what you want and i don't know what i want regardless of whether they'd be nudity or not I would que mm -hmm. right. you, you lottery, lucky. imposter syndrome times a million. So yeah. whatever I'm feeling is wrong. bathroom come back and going fine. But it was definitely hard. Mais alors que le problème est connu et partagé par énormément d'acteurs et d'actrices on fait quoi La Grande-Bretagne, en fin d'année dernière, a lancé un guide, le Directing Nudity and Simulated Sex, qui donne des indications aux réalisateurs pour travailler avec les producteurs, scénaristes, directeurs de casting, les départements des costumes et du maquillage, et les acteurs et actrices bien entendu. Le guide comprend des techniques d'apprentissage, des conseils pour réaliser des scènes de violence sexuelle, sur comment réaliser une scène pour qu'elle soit en accord avec l'acteur, et comment créer des solutions créatives pour détourner le problème. Autour de tous ces conseils qui prônent la communication, le consentement et les solutions alternatives de mise en scène, le guide précise le rôle d'un nouveau métier qui se propage sur les plateaux de tournage, l'intimacy coordinator. L'intimacy coordinator, IC pour les intimes, est appelé en tant que conseiller sur les tournages de scènes de sexe. Ce sont souvent des personnes qui sont cascadeurs de métiers. Quel est leur rôle Eh bien grâce au script et au dialogue avec le réalisateur, les IC font la liste des choses qui peuvent être problématiques pour chacun. C'est aussi eux qui facilitent le dialogue entre l'acteur et le réalisateur pour dire ce que l'acteur veut ou ne veut pas faire. En effet, comme le souligne Emilia Clarke, certains acteurs ont peur de dire un non au réalisateur, peur de se faire discréditer, de perdre son rôle, surtout pour les jeunes acteurs. D'ailleurs, les jeunes acteurs n'ont parfois pas la notion de ce qui est problématique, car en tant que débutants, ils n'ont pas le point de comparaison. C'est à là ici alors de les conseiller et de les sensibiliser. En conclusion, l'intimacy-coordinateur a un rôle de conseiller, de médiateur et leurs connaissances en mise en scène de cascade leur sont très utiles pour chorégraphier des scènes sans tout montrer. Les choses ont donc l'air d'évoluer et dans le bon sens. Les différentes sexualités sont de plus en plus représentées dans les séries et chacun peut s'y retrouver ou fantasmer. Même si l'Amérique reste un pays assez prude, les créateurs ont su briser les barrières et avancer dans le domaine des représentations. Si sur les tournages les conditions ne sont pas toujours parfaites, les choses évoluent très vite. En quelques années seulement, les professionnels ont su prendre en compte les besoins des performeurs et leur apporter conseils, confort et dialogue. De plus en plus de chaînes obligent les séries à ajouter dans leur cahier des charges l'obligation de faire appel à un intimacy-coordinateur pour les scènes de nudité. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu avec un sujet aussi clickbait. Je vous mets le lien du podcast entier et le lien vers le guide en description. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et je vous souhaite bon courage pour le confinement. Allez, à plus